Je commence à avoir plus de balles moi dans mon coin Et j'ai pas balancé les grenades C'est vrai que j'avais les grenades Surtout n'hésitez pas Surtout n'hésite pas <rire> Alors, je vais pas te mentir Ça refait comme l'histoire avec la voiture Cette fois-ci j'ai je jeté la grenade mais surtout elle s'est collée. j'ai fait Oh merde encore <rire> J'ai des flashbacks ça y est La pilule de l'automne. C'est ça. Ah je, je, je savais même plus que quand on disait la pilule en anglais, du coup, je me suis dit pour la blague, allez, c'est pilule. J'ai juste pilier La, la, pilule, la pilule de l'automne. Ce serait une bonne maladie ça. Cortana, je veux seulement savoir si on les a perdus. Je crois qu'on connaît tous deux la réponse. Ah, par contre, tu la vois comme ça. Ouais, <rire> Aujourd'hui, il fera 10 degrés. <rire> Donc, ouais. Tab. Un... Tab. Tab. Ah 5 Nintendo Switch. Ah Tu sais... <rire> Et préparez-vous à un dur transfert. Aïe aïe, chef. Aïe aïe aïe, chef. <rire> ah ça a changé de voix. Aïe aïe aïe, chef. <rire> Vous êtes prête. Okay. <rire> Je comprends mieux pourquoi tu, tu voulais faire Halo 1, ah, juste pour le cinétique en vrai. <rire> ah c'est de là que ça vient, mon 419. Voilà, oh moi tu sais. J'adore sa voix en fait. Ça fait penser vraiment à une voix de Borderland quoi. Alors Monchou, t'aimes bien la voiture ECO419 <rire> <rire> <rire> C'est vraiment une personne, tu peux la voir dans, les, dans des petits marchés euh, proches de la mer comme ça. Alors qu'est-ce que tu veux mon chou tu veux le pot poisson ici <rire> Ok Ok, Kim allez c'est parti, <rire> un croton pour la femme là-bas On dirait qu'il a le même effet de voix que je peux utiliser là. Conformément ouais. aux dernières instructions du conseil, <rire> je fais coucou à la caméra. T'es surtout prêt pour participer au casting de Banka Ah bon Avec la musique que loupa, loupa, loupa. Ça y est, je danse. Loupa, loupa, papapapa. Ah, ok. Il faut appuyer sur peu. Ah bah, oh bah au revoir. Salut, salut mon pote! Nous aurons reviendrons oh un, un jour ou un autre! Salut mon pote! Je crois que ce sera une des musiques que j'apprendrai quand je ferai de la basse. Oh euh, la grenade! Ouais bah j'ai essayé! Tais-toi, es je débute dans le jeu aussi! Woot woot woot! Bonjour, je suis le gros méchant! Woot Qui l'a dit? Hey! <rire> woot Ah, c'est nous les méchants! <rire> C'est marrant que c'est toujours les nazis qui ont les mauvais rôles. On peut avoir une deuxième chance. Là-bas. Oh ouais. l'a fait gaffe. C'est bon, je me suis pas fait fort. On a encore eu de lâche. Ah <rire> <rire> oh bon, écoute. C'est la version plante tous de cette pub. <rire> la mer se fait défoncer. <rire> On a encore eu de lâches. Ah non, me dis pas que c'est à traversé. Ah parce que c'est toi qui est... <rire> Je disais bien le bruit du sniper. <rire> J'ai tué un élite, j lui là, celui que tu vois là, ouais. et la balle, la balle, elle a, elle a, elle a fait ça. Ah, je me disais bien plate. tout à l'heure, je, je fais des super traverses sur deux ennemis, et je me dis, est-ce que ça peut marcher aussi pour les alliés, quoi Mais il y a des gens qui parlent derrière, je peux pas écouter mon histoire. <rire> Ah, ça me fait marrer quand tu reprends les, les vieilles versions. Genre là, t'as le bras qui est tombé par terre et quand tu fais euh, ça, ah <rire> il a sa bouche ouverte. sa bouche On va la coupe, pas je Bon moi comme ça, euh, s'il fallait faire des parodies des tableaux euh, très célèbres, je pense que celui-là, ce serait euh, le cri. <rire> hmm. <rire> Bon. Prise 2. Ça tombe, on fait la même mais sans mourir. Est-ce que ça passe euh... Je peux tirer d'ici si tu veux. Hein. Non, c'est pas ça, c'est que je me demande si je peux tomber avec le Warthog. Ici. Ouais, hein. On va essayer. Et <rires> eh ben, <rires> ça marche une fois sur deux. <rires> <rire> Étrange mais pourquoi En plus j'ai commencé à réfléchir je me suis dit bah ça va c'est nous deux qui est mort et après je te vois encore bouger je fais Ah, ah La saloperie Je peux prendre un petit lance croquette si tu veux là Ouais ouais je vais le prendre euh... <coughs> je, sais... je sais pas quand je vais l'utiliser mais... Non possible ce jeu. <rire> On est tellement morts alors qu'on vient de commencer le jeu. T'inquiète Hugo, le jeu est simple et rapide. On va le terminer en une seule journée. T'inquiète pas. <rire> ah, oh, un... Attention une grenade. Attention, attention. Y en avait pas qu'une, hein y en avait plusieurs quand même. T'es mort. C'est ça. Oui. <rire> C'est surtout que je me suis dit ah il y'a l'invisible ici mais sauf que j'avais le rocket je me dis ah merde Alors attends Faut que je teste un truc Non T'inquiète pas je l'ai Oh oh Ah Bah je me suis cassé à la gueule Il y a moyen de l'avoir en plus celui-là C'est bon Là de la chance mardi. Par contre euh, Moi je fais comment Mais attends si tu veux tiens je te le mets Attends D'abord je m'occupe des ennemis en bas Tiens je te laisse là. Ah ouais, bah super devant la porte, comme ça je vais galérer à m'envoler. hein. Ouais, hé Tu peux t'amuser maintenant. Oh, y y'a plus d'ennemis, je crois que tu que je m'amuse du coup. Ou alors, attends, je peux m'amuser autrement. Laissez-moi rentrer. Attends, je te vois. Vas-y, attends. Ah, ouais, ah, ah bon, bah. <rire> <rire> Oups! <rire> eh, mais attends. Ça, c'est euh, c'était dans le trailer de. Il finit justement là ben non. Ah non ah non ouais parce que la parce que ça ressemblait un peu à vraiment euh, ensuite le bout où, par exemple c'est un cercle aussi et qu'il y a une grosse lumière qui sort et... ah je me souviens plus et qu'il y a, quand on a qui je pense dit ah yo Mr. je sais plus qu'est-ce qu'elle disait mais c'était un truc comme ça